Salut les rôlistes et bienvenue à RPG Day 2018, question numéro 10. Comment le fait de jouer au jeu de rôle vous a changé Eh bien, moi je dirais que le jeu, le jeu de rôle, le fait d'être rôliste, jouer au jeu de rôle, découvrir ce que c'est, et y participer de façon régulière, ça ne m'a pas changé, ça m'a moulé. Euh, je pense que tout ce que je suis est issu directement ou indirectement du jeu de rôle. Donc voilà, Donc j'ai rencontré des gens super avec le jeu de rôle, et certains qui sont aujourd'hui parmi mes meilleurs amis, euh, le jeu de rôle, ça m'a permis de connaître mieux des, des gens rencontrés en soirée, au lycée, au travail, euh, n'importe où dans ma vie et qui m'a permis d'approfondir cette relation avec eux parce que je les ai connus sur un plan très différent qui est celui du jeu. Les gens qu'on rencontre qu au travail, au lycée, etc. On les connaît dans un cadre donné et le fait de les, de les déplacer dans, dans un cadre particulier, qui est en plus celui du jeu de rôle, donc qui, qui ouvre à, à un cadre plus large que n'importe quel jeu, euh, m'a permis de connaître des gens plus amplement, de découvrir des, des personnalités super. Tout ce que je suis, euh, c'est issu du jeu de rôle, tout ce que j'incarne, c'est le jeu de rôle. Euh, le GDR, il est toujours resté central à ce que je suis, j'en fais depuis que j'ai 17 ans. Et euh, je suis jeu de rôle, je bouffe jeu drôle. je vis jeu de rôle. Euh, la, la chaîne que je tiens, les décors dans mon bureau, euh, comme ceux qui sont euh, en fond d'écran de mon ordinateur. Absolument toutes mes passions. et je pense probablement tous mes, mes goûts, même en film, en série, euh, en livres, sont hérités directement ou indirectement de ce que j'ai pu connaître dans le jeu de rôle. Donc, euh, comment est-ce que le jeu de rôle m'a changé Eh bien, le jeu de rôle ne m'a pas changé, il m'a fait. Euh, il y a quelques années, un parolier euh, non sans talent euh, du nom de Mathieu Sommet disait « Internet, je suis ton enfant eh ». Et bien, je vous le dis aussi clairement que lui. « Jeu de rôle, je suis ton enfant ». C'était la dixième question de RPG Day 2018, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à demain et bon été. Ciao les rollistes